Conception. Je veux tout et tout de suite, c'est moi Qui donne le go, bébé t'en fais pas de film Cette fois, comme ça c'est réglo Et quand vient la nuit, j'dors pas J'suis sûr de quand même comme je J'veux les Billy, top chef comme fille un jour j'aurai le monde comme Cortex je en chier parce que les autres, n'est pas forceps Poto j'ai la science, j'ai les pipettes J'parle pas avec eux, c'est des pipettes je à 10 000 sur le méridien Greenwich L'oreille d'or devant le pâte comme un Je J'suis avare de punchlines, tout Tous amenés à disparaître, chingy. Comment veux-tu que la vie d'eau s'aurait pas belle l'eau la pro des sols et prendrai pas de L J'ai pris m'a dit le psychiatre Il est marrant avec sa trop mon handicap Je préfère avoir le covid que le cita Je les braque avec un masque chirurgical Je veux tout et tout de suite C'est moi qui donne le go Bébé te fais pas film Cette fois, comme ça c'est à Pour la troisième armageddon, je paye ton verre parce que t'es bonne. Ça veut me faire chèque, c'est des molles. Après deux trois bêtes, c'est des locks. Je suis pas dans les one to my check. -up. Les légendes naissent dans le nine comme Smet Oui t'as bien reconnu ma tête. Ne casse pas ma vague qui te comment ça va se finir sans avoir vu le trailer. J'arrive sonner les trompettes, métro Goldwyn Mayer. T'es François Pignon chez Negan dans la saison. Je veux jouer tout de suite. C'est moi qui donne le go. Bébé, te fais pas de film. Cette fois, comme ça c'est réglé. Et comme même allez, je dors pas. I'm